Bonjour, je suis content de vous retrouver, apparemment Canelle aussi, elle m'envahit un peu aujourd'hui. Pour le secret du jour, quelles sont les meilleures résolutions à prendre en début d'année, à votre avis Déjà pour nous y aider, je vous ai mis dans la description une vidéo sur la journée détox, où je déroule tout ce qu'on peut faire dans une journée pour s'occuper sainement de soi sur le plan physique et sur le plan moral. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices proposés. Commencez par un, commencez par une minute, puis construisez. Mais la base, c'est que vos résolutions s'appuient sur plus de bien-être. Mais pour être plus concret, ce que je vous conseille, c'est d'une part le post-it et le stylo. Je marque ma ou mes résolutions. Je le plie en deux, je le glisse dans mon porte-monnaie pour le voir à chaque fois que je vais ouvrir mon porte-monnaie. Je le glisse, par exemple, dans un emplacement pour carte de crédit et je laisse dépasser juste ce que j'ai écrit, ma résolution. Je veux le voir très régulièrement. Ne vous contentez pas de vous dire « Ah, c'est peut-être une bonne idée », faites-le à la fin de cette vidéo. Le deuxième outil très important, c'est notre smartphone. Moi, je suis en train de filmer avec le mien, mais mettez-vous des rappels. Vous utilisez vos alarmes et vous créez une alarme. Moi, je sais que j'en ai deux le matin et deux l'après-midi. Où je vais noter mes résolutions. Vous notez ce qui est important pour vous. Détends-toi, redresse-toi, allez quelques soupirs, une minute de respiration, détends tes trapèzes, t'es souvent crispés. Et vous mettez, et ça va sonner, et ça va vous rappeler ce qui est important, essentiel pour votre bien-être. Mettez-vous des rappels, des rappels sains, constructifs, faciles. On ne peut pas simplement compter sur les bonnes résolutions. On sait tous que ça va donner les bonnes résolutions. Trois jours après, c'est oublié. Mon post-it, mes rappels sur le smartphone sont mes alliés les plus efficaces. J'en ai besoin pour ma motivation morale, j'en ai besoin pour ma santé physique. besoin de régularité, de répétition, mais de conscience, pas une répétition de routine qui ne sert à plus à rien. Vous trouverez encore plus de clés bien-être dans mon guide, le yoga, ma clé bien-être, dans la description juste au-dessous où je vous dévoile comment être plus heureux avec un yoga facile et je vous l'envoie automatiquement par mail avec plaisir. Faites partie des gens qui prennent leur santé physique et mentale en main. Posez-moi également vos questions dans les commentaires, vous pouvez vous abonner pour recevoir régulièrement mes vidéos chaque week-end. Si vous avez aimé, likez et partagez Allez, je vous retrouve bientôt